Au début fut le néant. Puis vinrent des gens comme vous et moi et créèrent des activités diverses et des marchandises multiples qu'ils échangèrent entre eux comme valeur contre valeur. Ils continuèrent ainsi des années durant jusqu'à ce que tout dégénéra et, et qu'ils ne savèrent plus où donner de la tête. Ce fut le moment que choisit The Rock pour leur prodiguer les bonnes paroles. Cette belle histoire vous est racontée par Théophile Hélié, un as du web marketing de nos jours. Théophile Hélié vous recommande à vous spécialement les entrepreneurs et à vous spécialement les investisseurs 10 films à voir pour vous inspirer et appliquer dans votre business. Tout ça, vous allez le découvrir dans le premier lien de la description. Et un deuxième lien qui vous redirige dans la partie vidéo de la chaîne de Théophile Hellier pour découvrir tout ce qu'il a produit comme contenu. Le contenu d'aujourd'hui est partagé bénévolement par la chaîne YouTube Partage. Dans la description, vous trouverez un texte expliquant la mission de hashtag partage sur le net. Plus un lien pour découvrir tous les contenus vidéo que j'ai publiés chaque jour. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à demain.